L'idée c'était vraiment de, re... voilà, de, de, de permettre à travers, enfin, à travers ce film de, per... de, de, de lui permettre de se raconter. Euh, et en ce qui concerne l'Afrique, je pense que c'est très important la question de la réappropriation de son histoire, de son récit, de son imaginaire qui a été pris en otage longtemps par l'Occident. Et, et, et, et donc voilà, ça c'était un premier. Et je voulais aussi à travers le, le, le, le, le récit en, en mer de, de Sérigne, le récit de sa traversée, je voulais aussi évoquer. Euh, une histoire atlantique beaucoup plus ancienne, celle de la colonisation où des bâtonnets grillés français venaient chercher des esclaves en France, celle de la... du triangle en fait euh, qui partait d'Afrique de... pour aller aux États-Unis, euh, parler de l'Atlantique comme d'un territoire hanté par une histoire méconnue mais, mais réelle, et, euh, et euh, d'où S Atlantique. Justement, le parti pris filmique euh, a un lien justement avec ce que vous dites. Parce que le fait de jamais montrer des choses en mer, de montrer que la mer, justement, c'est un lien, justement, qui, qui n'est pas indépendant par rapport à ça. Vous parlez du dit... long-métrage Oui. Ouais. Euh, de jamais montrer la mer. cest à si vous montrez la mer, mais ce qui se passe en mer, vous ne le montrez jamais. Oui, oui, oui. Alors, depuis Atlantique, le court-métrage jusqu'au long-métrage, en effet, euh, euh, oui, oui, c'est très juste et c'est vraiment... Euh, on pourrait presque définir le travail d'un cinéaste parce qu'il ne montre pas plutôt que parce qu'il montre. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne ces deux films, ce qui n'est pas montré, on dit presque plus que ce qui est montré. Et c'est vrai que pour, pour moi, à mon, à mon endroit, à moi de, de cinéaste, euh, et surtout sur des sujets aussi délicats que, que cela, euh, j'ai voulu, en parlant à travers le point de vue de ceux qui restent, en l'occurrence de celles qui restent, les, les, les jeunes filles de mon film, Peut-être c'est aussi une manière de, de parler de ma position de cinéaste qui n'a pas, pas la prétention de, de, de, de pouvoir aller partout, enfin, je peux, de mettre sa caméra partout comme si, parce qu'on était cinéaste et qu'on avait des moyens, on pouvait se substituer au regard de, de quelqu'un qui traverse la Méditerranée. Euh, moi, je, depuis Atlantique, le court-métrage, l'idée d'essayer de, de comprendre, de percer le mystère de ces traversées au-delà des raisons qui sont... Je pense compréhensible par tout le monde. Euh, ne plus pouvoir euh, nourrir sa famille euh, oblige certaines personnes à, à prendre un bateau et, et, et aller chercher du travail ailleurs. Ça, je pense que c'est facile de le comprendre. Enfin, c'est facile de le comprendre. En théorie, en tout cas. En théorie. Euh, après. Euh, Je pense que c'est important que la caméra et que le regard, enfin que la position reste à un, à, à, à, à un endroit qui, qui, qui.. Pas seulement d'observation, mais quelque part le fait d'en parler à travers des jeunes filles qui restent à quai, qui restent, c'est aussi une manière de, de, de, de, de filmer de mon endroit à moi. Euh, et de pas euh, s'imaginer qu'on. qu'on a le le pouvoir ou le droit de, de, de, de représenter quelque part les représentables. Et ça représente justement l'attente, ça représente justement... L'expérience de, de de, de, de, du deuil, de la perte, de la disparition... C'est un film sur la hantise, en fait, c'est un film, et, et la raison, bon, je, je bifure toute seule, sans que vous m'ayez demandé, mais je trouve qu'on glisse directement vers la question du fantastique. Oui, euh, mais... euh... en fait, c'est un conte, je l'ai perçu comme un conte fantastique. Oui, oui, complètement, et ou une euh... fable politique, euh, ouais. oui, c'est ça. Et, et, et, et euh, euh, à partir du, en fait, le fait de vouloir consacrer, un, c'était très clair pour moi que je voulais consacrer un, un, un long métrage à une certaine jeunesse disparue en mer et du coup ça impliquait euh, pour moi le film fantastique parce qu'il s'agit d'une jeunesse fantôme une jeunesse qui a disparu qui n'a mmh. pas laissé de traces puisque les corps ne reviennent oui. jamais mmh. donc ce sont des des, des, des, des personnes qu'on peut potentiellement attendre toute une vie mmh. comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on survit à ça comment comment et, et, et, et euh, par exemple, bon, j'en parle peu, mais il n'y a pas eu de monument aux morts euh, euh, fait pour cette jeunesse-là euh, mmh. par le gouvernement. Euh, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une situation qui est, qui est extrêmement euh, troublante et perturbante, une, autant de jeunes qui... Qui disparaissent de la surface euh, ouais, de déjà, la terre. métisse, c'est intéressant de partir du principe qu'il n'y a pas de voilà, y a pas dans ces mmh. dans ces visions du monde et de pas d'éviter de, de, de regarder l'Afrique à travers le prisme de ma culture occidentale. Il euh, n'y a pas de y a pas de raison d'aborder de, de, de, de l'Afrique de cette manière en fait. Euh, donc j'essaye de la regarder de plus possible depuis elle-même, depuis l'intérieur. Je me suis aussi très inspirée de légendes bretonnes quelque part, des, des légendes atlantiques, puisqu'elles ouais. euh, sont, ouais. elles sont, elles sont, elles sont nourries par le, le même espace. Euh, L'histoire de, de, de marins noyés qui reviennent hanter euh, leur village, leur maison, qui sont vraiment des légendes bretonnes classiques, euh, très influencées aussi par le romantisme noir-allemand, euh, par euh, une légende en particulier euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle euh, le joueur de flûte Hamelin, oui. oui. voilà, qui ouais. est un... Un, un, un dératiseur qui sauve la ville. En fait, c'est euh, il, il un dératiseur bon. qui est payé par le ouais. roi, euh, qui, de, qui, qui, qui, qui est en, embauché par le roi ouais. pour dératiser la ville. Mmh. Et sa manière à lui de dératiser la ville, c'est de chanter, de, de, de jouer de la flûte. et C'est un, un, un chant qui qui qui, qui ensorcelle les, les, les rats et qui, ouais. et qui les, qui les, les, partir qui les fait partir, qui, qui les jette dans le fleuve. Ouais. Les, les, les rats se, se, se, pas, sortent des trous et se jettent dans le fleuve. Et euh, donc c'est un succès et au moment où le, le dératiseur doit se faire payer, le roi le méprise et refuse de, lui, de, de le payer et pour se venger, euh, le dératiseur euh, appelle avec son chant de flûte irrésistible tous les enfants mmh. du village qui terminent noyés. Voilà. Donc c'est un conte qui, qui que, que dans, dans sa structure, dans, dans, sa, dans son approche à la fois très parabolique et en même temps très crue euh, sur ce que ça révèle d'une société et de ses mmh. dysfonctionnements, ce genre de Donc c'est juste pour vous dresser le panorama assez large des. Pas large dans le sens où il y a plein de références, mais de large en termes de géographie. C'est vrai que c'est nourri de vraiment d'horizons très différents. Et puis le cinéma aussi, John Carpenter par exemple, ça fait partie des cinéastes dont l'approche fantastique pour parler du politique euh, m'intéresse beaucoup. Alors, justement, justement, des, des, ah, pardon. Ah, pardon. En que, même que, temps, dératiseur et dératiste. Je pense qu'on peut à la fois proposer un univers <rire> visuel, sonore, comme... riche et, et sensuel et, et, mm -hmm. euh, et être dans l'esthétique, le, la, la plastique, mm -hmm. tout, en, tout, en, tout, en, enfin, tout en étant dans un film qui, qui, qui raconte des choses ancrées, euh, incarnées. Mm -hmm. euh, C'est vrai que je, je prête autant d'importance à l'atmosphère qu'à l'incarnation. Mm -hmm. Oui et la scène de enfin le train qui passe pratiquement dans les maisons là moi je trouve c'est impressionnant ça mais c'est des images qui restent c'est après ce qui est impressionnant c'est au-delà des images qu'on a faites c'est c'est l'endroit quoi oui oui oui mais c'est aussi le parce que quand on a un Tiaroy, c'est comme ça c'est après je dis pas qu'il suffit de poser une caméra et hop on arrive mais mais c'est non non mais je suis je suis suis moi je suis toujours heureuse d'entendre que j'ai réussi à, à, à, à faire ressentir ce que j'ai essayé de... de, de, de, de... Ouais. Oui, et puis se servir du décor et pas, pas le contraire. Et ça, c'est pas votre regard de documentariste aussi le, le, le décor, voilà, c'est justement le, le décor naturel. C'est plus important que de reconstruire un décor, peut-être. J'ai pas bien compris votre... C'est-à-dire le décor naturel, ouais, oui, oui. donc de vous servir justement de ça pour renforcer les... les, les le propos plutôt que de reconstruire des décors ah oui oui voilà. oui vous tout. avez oui, reconstruit oui. des décors ou le ca... oui. par exemple le café non euh, le seul le, le seul endroit qu'on a que, que oui ici si, si, qui a vraiment été euh, re conçu c'est la boîte de nuit Oui, c'est ça mais bon qui ressemble à oui n'importe oui. quel oui. quelle boîte de nuit dakaroise euh... Ouais, ouais, ouais c'est à la fois. C'est vrai que j'ai du mal à, à, à, comment, à séparer, euh, à mettre d'un côté mon approche documentariste, parce que je me considère pas du tout comme une documentariste. Je me considère comme une, je pas, une cinéaste, pour trouver un. un et non, mais parce que j'ai jamais, jamais. Je me suis jamais dit, là, je vais faire un documentaire, là, je vais faire une fiction. Bon, si, pour le long métrage, évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une pure fiction. Mais avec une approche très documentaire par moment. Euh, J ai, j ai, j ai, aucun de mes films n'est un documentaire dans le sens classique du terme. Il...